Tu le coup de langue, il euh, faut pas virer fou avec ça. Si vous êtes capable d'en faire, faites-en. Si vous n'êtes pas capable, pratiquez-le pour éventuellement non. être capable d'en faire. <rire> le coup de langue, c'est le ton blocking. Okay. Tom. Ouais, colles ta langue sur la bookup. Okay tu fais ta rythmique, donc ta ah ouais. pulsation, en, en collant pis en décollant la langue. C'est le même concept dans le blues des guerres de tongue block versus poker, oh les oui. deux, l'un ils l'entendent, l'autre, ils disent « Ah oh, ouais, mais tu fais pas mon affaire, mais tu sais, c'est des couleurs. » C'est relativement la même technique, le jeu de langue, le, les accords pleins. C'est, euh, Madame Voduc, on n'entend pas beaucoup, tout le temps, c'est... Euh, une des rares femmes à avoir joué dans mon cas, à avoir entité du moins.